Dans cette troisième vidéo, voici quelques exercices pour travailler les muscles de votre main et de vos obliques. J'utilise une balle anti-stress, je la presse plusieurs fois. Puis je joue avec pour faire travailler tous les muscles de la main. Ce dernier exercice qui fait travailler les obliques à répéter de chaque côté.